Bienvenue à la boulangerie du Grand Togernet. Donc Nous sommes là depuis 4 ans. Nous faisons tout le pain artisanalement. La pâtisserie également. Nous faisons aussi de l'épicerie. Nous travaillons avec des produits locaux. Nous sommes ouverts tous les jours sauf le mercredi. De 7h à 13h et de 16h à 19h. sur notre spécialité, le merveilleux. Une petite meringue avec de la crème au beurre et ses copeaux de chocolat. Bien sûr également tous nos éclairs, notre pâte à choux. On vient du nord. En fait on a vu la petite annonce via le bon coin. Et c'est la mairie en fait qui cherchait euh, des gérants pour ce commerce. Donc nous on a voulu faire revivre le village. Nous avons appelé notre commerce Les Saveurs en or N O R D comme le nord de la France. Ramener un peu le Nord avec nous. Nous effectuons également aussi la livraison à domicile gratuitement tous les jours. Il suffit donc de nous appeler au 02 40 55 03 98 vous nous donnez votre liste et nous vous livrons directement dans votre coffre ou directement à votre domicile.